Shalom, shalom, shalom, adorateur, adoratrice. fais de grandes choses, Seigneur. Tu fais des choses redoutables. Et tu fais des choses redoutables que nous pas. Tu descends. We Avec toi nous sommes plus que vainqueurs Et adoratrice. Nous allons nous sommes là ce soir pour adorer le roi des rois. saint ô oh Dieu de gloire, que tu es grand et inébranlable, tu Faisant de miracles et de prodiges, Omniprésent, Dieu vivant. Plus que car, vieux de la Je commence par toi, Seigneur, et tout s'achève par toi. Tu ma Dans tous les combats, je regarde à toi. Dans tous les combats. Le vainqueur, c'est toi, auteur de la... ma foi, tu permets ma foi, tu es le roi, roi des rois. Je délègue, ô Dieu de pain, que tu es grand et oui. il est grand du royaume de Par toi, Seigneur. Tu es l'auteur de notre foi. Tu es celui qui parfait notre foi. Dans tous les combats, je bien de toi. Dans tous les combats, je cause bien c'est toi, de Tu es le roi, roi des rois Dans tous, les Dans tous les combats Je regarde à toi Dans tous les combats Le vainqueur c'est toi Auteur de ma foi Tu m'as fait ma foi Tu es le roi Roi des rois Alpha, Omega Tout commence par toi hope de ma foi, Tu ma foi. Tu es le roi, roi des rois. Dans tous les combats, tu. Tout commence par toi Alpha ou Tout s'achève par toi Auteur de ma foi Tu parfais ma foi Tu es le roi Roi des rois Dans tous les combats Je regarde à toi dans tous les combats Le vainqueur c'est toi Auteur de ma foi Tu parfais ma foi Tu es le roi Roi des rois Ava Oméga Tout commence par toi Ava Oméga Tout s'achève par toi Auteur de ma foi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 Oui Seigneur. Tu es celui qui tient l'épée. Tu es celui qui tient l'épée, Seigneur, dans le combat. Gloire, gloire à toi, ô oh, Yahweh. C'est sur toi et sur toi seul que nous portons. C'est à toi et toi seul que nous regardons, Seigneur. Tu es notre victoire. Tu es notre bouclier. Tu es notre salut. Tu es notre joie. Tu es notre force, Seigneur. Tu es notre chalom Gloire, gloire, gloire à toi, Seigneur. Roi des rois, Wow, Au-dessus de qui? Alléluia. Oh Seigneur, tu es digne, digne de régner dans nos vies, digne de régner dans nos familles, digne de régner dans nos cœurs. Digne, Seigneur, digne, digne, tu es. Oh Éternel, oh Éternel, sois élevé. Sois élevé, toi et toi seul. Tu es digne, Seigneur, tu es digne. Oh, oui, Seigneur, tu es digne d'être adoré. Digne d'être adoré. Oh, tu es digne. Tu es digne, Seigneur, de régner dans nos vies. Tu es digne contrôle de comprendre toutes choses. Tu es digne, Seigneur, tu es digne. Ah, Seigneur, et nous élevons ton nom parce que toi seul est digne. Toi seul est digne. Toi seul a été trouvé pur. Toi seul a été trouvé saint. Tu es digne, et éternel. Oh Yeshua, Ressuscité tu reste Tu règnes avec autorité Seigneur Oh Seigneur tu es digne Digne digne digne Tu es ressuscité le troisième jour. Tu as ravi les clés du séjour des morts, Seigneur, afin que nous puissions ressusciter avec toi. Et nous sommes assis avec toi, à, ta droite, à la droite du Père, ô oh, Éternel, ô oh, Yeshua, agneau digne, agneau immolé, agneau ressuscité, agneau qui revient avec puissance et force, agneau. Agneau de Dieu. Alléluia. Tu Tu es dit. Agneau Ressuscité. Tu es, tu, es, tu es. Assis sur ton trône. De gloire. Et tu, lois, et tu, tu es, reviens. Tu es. Tu es, tu es Puissant, ressuscité, tu règnes en majesté. Sur ton trône de gloire et tu reviens, tu es dit Agneau immolé, puissant, ressuscité, tu règnes de vie Corianda de de Non, pardon, 3 à 5. On présentera de cette offrande de paix un sacrifice consumé par le feu à Yahweh. La graisse qui couvre les entrailles et toute la graisse qui est sur les entrailles. Les deux rognons avec la graisse qui est dessus, qui est sur les flancs, ainsi que le grand lobe du foie qu'on ôtera près des rognons, les fils d'Aaron brûleront tout cela sur l'autel, sur l'holocauste qui est sur le bois, qui est sur le feu. C'est une offrande consumée par le feu, un parfum tranquillisant pour Yahweh. protège les entrailles, soit ce qui soit, soit euh, soit la chose qu'on met sur euh, sur l'autel en sacrifice. Et c'est juste pour info, la graisse c'est C'est comme, comment dire, c'est ce qui protège en fait le, les rognons, c'est ce, ce qui protège tout, euh, tous les organes abdominaux. Et la valeur qu'on attribue à, à cette graisse autour des entrailles, c'est euh, un sentiment de, de sécurité. Chez nous euh, en Afrique, plus on est riche, plus on a de l'embonpoint au niveau du ventre. Et euh, ça, ça démontre qu'on est, qu est arrivé entre griffes. Mais ça, c'était juste une parenthèse. C'était juste pour montrer la valeur de, de ce sacrifice-là. Donc, nous, dans ce passage, nous apprenons qu'il y a une offrande de paix qui se dit en, en hébreu shalam, shalamim, pardon. Zwar Shalamim et dans certaines versions il est dit offrande d'action de grâce mais en réalité c'est une offrande de paix il est vrai que euh, Shalem signifie également grâce, remerciement ou reconnaissance mais dans ce cadre-là, ce n'est pas la bonne traduction. Shalom, euh, je suppose que vous le savez déjà, n'est pas seulement synonyme de paix, mais c'est un état complet, un état de perfection, un, eff, un état de, euh, de bien-être. C'est un état complet en nombre, c'est également un, un synonyme de sûreté, de solidité du corps. C'est un synonyme également de, de santé, de, pro, de prospérité, un synonyme de quiétude, de tranquillité, de contentement, d'amitié également. Paix dans l'amitié. Paix dans les relations humaines. Et avec Dieu, c'est spécialement dans la relation de l'alliance. C'est également la paix par rapport à la, à la guerre. Et c'est également synonyme de restitution et de réparation. Ce sacrifice est une offrande de paix qui préfigure l'ensemble de l'œuvre de la croix accomplie par le Mashiach. En effet, dans le testament de Yeshua, ce qu'on ce qu appelle le Nouveau Testament, à la croix, il a dit, tout est accompli. Ce qui signifie que, désormais, nous sommes dans un état de perfection, nous sommes dans la santé, nous, avons, nous sommes dans le bien-être, nous sommes complets, nous sommes en sûreté, nous sommes solides, nous sommes prospères, nous sommes dans la paix, en amitié, dans les relations humaines, également avec Dieu, mais également tout nous est restitué et tout est réparé dans Jean 14 au verset 1 Yeshua, Yeshua qui est le sacrifice ultime nous demande de rester en paix que votre cœur ne se trouble pas dans le verset 27 il confirme cela lorsqu'il dit je vous laisse la paix Euh, Permettez-moi d'utiliser de, de, plutôt le mot shalom euh, à la place de paix qui comme vous, avez pu, vous avez pu le constater n'est pas complet le, le terme paix n'est pas suffisant pour exprimer ce que, ce que Yeshua a voulu dire Donc je, je dirais donc « Je vous laisse le shalom. » Lorsqu'il dit qu'il va préparer plusieurs demeures, ce n'est pas pour plus tard, mais c'est pour maintenant. En effet, nous régnons avec lui dans les lieux célestes en esprit. Tout ça, c'est pour vous dire que euh, cette paix, ce shalom qu'il nous a promis, il est là actuellement. Il est en nous. Lorsque nous avons reçu l'Esprit de Yeshua en nous, nous avons reçu ce Shalom. Je vous invite à lire tout le chapitre 14. Ça va vous permettre de voir quels sont les avantages, quels sont les privilèges que nous avons reçus en Yeshua. Le Shalom est une source d'exhaustion. Dans 1 Samuel, au chapitre 1, verset 17. Alors Elie répondit et dit, « Va en shalom, et que l'élohim d'Israël veuille t'accorder la demande que tu lui as faite. » Et elle dit, « Que ta servante trouve grâce à tes yeux. » Puis cette femme poursuivit son voyage. Elle mangea, et son visage ne fut plus le même. Là, on nous parle de Anne qui euh, se lamentait de, dans le temple parce qu'elle n'avait pas d'enfant et donc Elie euh, à ce moment euh, lui a répondu qu'elle qu était exaucée mais vous remarquez qu'il lui a dit va en shalom et l'on voit que parce qu'elle est partie en shalom son visage ne fut plus le même c'est à dire qu'elle a pris l'attitude d'être elle a choisi d'être en shalom. dans Marc chapitre 5 verset 34 Jésus lui dit ma fille ta foi t'a sauvée. va en shalom et sois guérie de ton fléau c'est la même chose pour, eux. pour cette dame qui, qui est venue auprès de de Jésus qui a touché le... je crois que c'est l'épisode où, où elle avait touché le bord du vêtement. Et... Yeshua lui a dit de partir en shalom. Donc on voit encore ce mot-là. Le shalom est notre part d'alliance. Dans Genèse 6, verset 18... « Mais j'établirai mon alliance avec toi et tu entreras dans l'arche, toi, tes fils, ta femme et les, et les femmes de tes fils avec toi. » On voit que c'est par l'alliance que c'est à cause de l'alliance que euh, Noé et sa famille entrent dans, dans, la, dans, dans le shalom La chute de Jérusalem vient de son ignorance de, de son chalom Dans Luc 19, au verset 41 à 42, « Et comme il s'approchait, voyant la ville, il pleura sur elle, et en disant, « Si tu avais su, toi aussi, du moins, en ce jour, qui est le tien, les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. » Donc nous voyons que Jérusalem ignorait son chalom et c'est pour cela qu'elle était, qu était dans la désolation. Dans Colossiens 1, 19 à 20, « Nous sommes réconciliés avec Dieu par le shalom, parce qu'en lui toute la plénitude s'est plus à habiter, et par son moyen à réconcilier toutes choses avec lui-même, aussi bien les choses qui sont dans les cieux que celles qui sont sur la terre, ayant fait la paix par lui, au moyen du sang de sa croix. Donc, ayant fait le shalom par lui au moyen du sang de sa croix. Hébreux 12, verset 14, « Poursuivez le shalom avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Hébreux 13, verset 20, « Mais que l'élohim de Shalom, qui a emmené ailleurs, hors des morts, le grand berger des brebis, par le sang de l'Alliance éternelle, notre Seigneur Yeshua. Nous devons demeurer dans le shalom. Dans Détronome 7, verset 9, sache que Yahweh, ton Elohim, qui est Elohim, shalom, est le fidèle qui garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à mille générations envers ceux qui l'aiment et qui gardent ses, ses commandements. Psaume 25, verset 10. Tous les sentiers de Yahweh sont miséricorde et vérité pour ceux qui gardent son alliance et ses témoignages. En gros, le Seigneur nous demande de demeurer dans le shalom. Et c'est dans le shalom que ces miracles s'accomplissent. Nous voyons que dans tous ces passages, il a fallu que les personnes, ces personnes demeurent dans le shalom pour que le Seigneur puisse intervenir. Je vous exhorte, adorateurs et adoratrices, à rechercher le shalom qui est en nous nous n'avons pas besoin de demander quoi que ce soit parce que nous l'avons déjà en nous. Maintenant, nous devons nous l'approprier, nous devons l'utiliser, nous devons utiliser ce que ce que Dieu nous a donné. Nous devons apprendre à vivre dans le Shalom. Nous devons apprendre à marcher dans le Shalom. Nous devons apprendre à regarder uniquement au Seigneur et, et à nous dire que les choses se font parce que qu'il l'a décidé ainsi parce qu'il nous a donné tout ce qu'il fallait pour que cela se fasse parmi les, les membres de la, de la plateforme il y a eu des gens qui ont été éprouvés ces derniers temps et c'est facile de dire de, de garder le shalom c'est facile à dire mais c'est quelque chose qu'on doit se forcer à faire. Nous savons que le royaume des cieux appartient à, aux violents. Et nous devons apprendre à, à nous emparer des, des bénédictions que le Seigneur nous a, a mis à notre disposition. Nous devons apprendre à utiliser ce que nous avons. Les temps sont durs et les temps vont être encore plus durs. Cette situation euh, sanitaire, c'est un moment que le, que, où, le, où le Seigneur nous apprend à ne compter que sur lui. Il nous apprend à ne regarder qu'à lui. Et il nous apprend à demeurer dans son chalom nous devons déjà dès maintenant nous discipliner et le faire parce que ce qui arrivera va être pire mais nous ces enfants nous n'avons rien à craindre parce qu'il est notre berger parce qu'il est celui qui nous soutient parce qu'il est celui qui combat pour nous dans la disette nous ne manquerons jamais en temps de guerre nous serons protégés dans les ténèbres nous serons éclairés ceci c'était un, un message d'encouragement que le Seigneur a donné je pense à tous les membres de la plateforme je pense que tout le monde est, a besoin d'être encouragé à ce niveau là Amen Mange à toi Seigneur au oh Dieu Merci Seigneur au oh Dieu pour ton shalom Merci Seigneur au oh Dieu Parce que tu nous as tout donné Et nous, nous avons besoin Seigneur que tu, que tu nous apprennes à utiliser Seigneur Les, les, les outils Seigneur L'héritage que tu as mis à notre disposition Seigneur, apprends-nous, Seigneur, révèle-nous, Seigneur, comment utiliser ces choses. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Seigneur, nous avons besoin d'utiliser ce shalom. Merci Seigneur pour ce shalom. Ce shalom qui favorise ton action dans notre vie. Shalom, shalom. À cause de ce shalom, Seigneur, tu nous restaures. Shalom, shalom, À cause de ce shalom, Seigneur, tu nous rétablis. Shalom, shalom. C'est toi qui nous positionnes, Seigneur, parce que nous demeurons shalom. dans ce shalom. Seigneur, tu es celui qui nous parfait shalom, dans ce shalom. shalom. Tu nous gratifies, Seigneur, à cause de ce shalom. shalom. Seigneur, tu nous récompenses Seigneur à cause de ton shalom tu nous rénumères dans ce shalom shalom, oh, shalom. shalom reçois mon sacrifice de shalom Seigneur shalom, shalom oh, Guryan de Rabaka. Seigneur, nous sommes devant toi ce, ce soir, Seigneur, pour t'offrir nos sacrifices de shalom. Même quand c'est difficile, Seigneur, nous faisons le choix, le choix de vivre dans ton shalom. Shine Tu, tu. tu as dit que tout est accompli, Seigneur. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Merci pour la santé Même quand le diable veut nous faire croire le contraire, Seigneur Nous sommes en excellente santé Parce que c'est la promesse que tu nous as faite Et nous croyons en ta parole Shana. Dans ton shalom, Seigneur, nous sommes en sécurité. Dans ton shalom, Seigneur, nous sommes forts. Dans ton shalom, nous sommes plus que vainqueurs. tes révélations c'est dans ton shalom que nous entendons ta voix c'est dans ton shalom que tu nous fais passer à un autre niveau shalom shalom, shalom. S étendons Seigneur les pans de notre tente Seigneur que ton shalom prenne Shana. la place Seigneur qu'il prenne toute la place dans nos vies, qu'il prenne toute la place dans nos cœurs, qu'il prenne toute la place Seigneur oh, dans nos caractères qu'il prenne toute la place Seigneur Shana. notre espérance est dans ton shalom and the hata kalianga the Seigneur, c'est dans ton shalom que tout nous est restitué. C'est dans ton shalom que ce que l'ennemi nous a volé nous est rendu. Oh, merci pour ton shalom. shalom, shalom. shalom. shalom. Shalom. Shalom. Shalom, shalom. C'est dans ton shalom que notre âme est guérie C'est dans ton shalom que toutes les blessures de l'âme sont effacées shalom, shalom. C'est dans ton shalom que nous manifestons le pardon. Shalom, Merci shalom. pour ton shalom Chalom. Chalom. Shalom. Shalom. C'est dans ton shalom que nous obtenons shalom. réparation. C'est dans ton shalom que tu rétablis tout ce qui a été bouleversé dans nos vies. Est dans ton shalom. shalom que nous sommes relevés. Cette fois, le juste tombe, mais cette fois shalom, il se relève. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Shalom. Shalom, shalom. Shalom. Shalom. shalom. Shalom. Merci pour ton Shalom, Seigneur. Shalom. nous trouvons notre bonheur oh yeshua c'est dans ton shalom que tu nous parfaits, et c'est dans ton shalom que tu reviendras prendre ton épouse une église parfaite, une église unie, une église sans tâche. Merci pour ton shalom, Yeshua. Shalom Merci papa pour ce shalom. Merci Seigneur. Nous nous approprions maintenant tous les privilèges liés à ce shalom. Au nom de Yeshua, nous déclarons que l'ennemi ne peut rien nous voler. Nous étions dans l'ignorance et il pouvait prendre ce que nous ne connaissions pas. Mais aujourd'hui nous savons, nous savons et nous déclarons que ce qui nous appartient nous appartient et qu'il ne peut pas nous être Enlever. Merci Yeshua, merci Yeshua, merci Yeshua pour la plénitude. Louange à toi Seigneur, louange à toi Seigneur, louange à toi. Seigneur, tu es bon, tu es bon Seigneur, tu es le Dieu parfait, tu es l'ami fidèle, tu es le, notre époux Seigneur au oh Dieu, le meilleur époux que nous puissions avoir. Merci pour tout ce que tu fais. Seigneur, je veux te confier encore ce soir Seigneur, toutes les personnes je veux te confier, Seigneur, toutes les personnes qui ont besoin, Seigneur, de ton secours. Je veux te confier ce soir, Seigneur, toutes les personnes qui ont besoin de réponses. Oh, Yeshua nous sommes dans ton shalom. Nous avons pris la décision d'expérimenter ton shalom. Nous avons pris la décision de vivre pleinement dans ton shalom. Et nous nous attendons à toi. Nous nous attendons aux réponses à nos questions. Nous nous attendons aux, aux miracles que nous attendons, aux, aux, aux prodiges. Nous nous attendons à nos guérisons. Nous nous attendons à tout ce que. Nous, tout ce dont nous avons besoin. Merci, Yeshua. Nous te confions cette nuit encore, Seigneur, et nous nous recouvrons du sang, du sang que tu as versé à la croix, ce sang qui nous protège, ce sang qui nous a rachetés, ce sang qui nous a lavés, ce sang qui nous permet d'être... Pure aux yeux du Père. Nous te disons merci encore une fois pour ce sang. Nous te disons merci encore une fois pour ton sacrifice. Merci encore une fois pour l'obéissance que tu as témoignée au Père. Au oh nom en oh ton nom puissant, nous remettons encore nos nuits, nous remettons toutes nos familles, nous remettons tout ce qui nous appartient, nous remettons nos affaires, nous remettons notre travail, nous remettons nos ministères, nous remettons tout ce qui nous concerne, nous remettons nos proches et nous, nous savons Seigneur, ô oh Dieu, que lorsque nous sommes à l'abri du Très-Haut, nous sommes euh, protégés, nous sommes protégés de toute attaque de l'ennemi merci pour ton alliance Seigneur pour ton alliance qui s'accomplit pleinement dans ton shalom. gloire, gloire, gloire te soit rendue, ô oh, Yeshua, Amen Amen et Amen je vous souhaite à tous une bonne nuit et à demain